Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 6 au 12 janvier. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi en nous écrivant à l'adresse qui s'est inscrite qu'il y a un live aussi, le mardi soir de 21h à 22h. Vous pouvez également nous joindre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, et en dernier lieu, et eh bien vous pouvez évidemment consulter vos vidéos pour 2020 et pour le mois de janvier. Bélier et ascendant Bélier, euh, dans votre horoscope de cette semaine, nous sommes toujours en, en période Capricorne et c'est une semaine vraiment très importante, elle va probablement peser son poids, euh, pourquoi il y a une nouvelle Lune? Et cette nouvelle Lune elle est posée à la fois sur euh, euh, Saturne, sur Pluton, sur euh, donc euh, ces planètes qui occupent euh, à présent euh, le Capricorne et qui vont euh, l'occuper euh, toute l'année. Donc euh, ces planètes sont en, en dissonance avec vous, mais elles sont dans votre secteur de carrière, donc euh, on ne sait pas si, si euh, ça n'est pas euh, le fait que vous atteignez un but, que vous avez longtemps poursuivi et, et dans ces cas-là, si vous voulez, c'est vrai que c'est... On a l'impression quand on n'a plus ce but à atteindre, bah, que... Bah, et qu'il n'y a plus rien, c'est un petit peu... c'est vide, un petit peu dépressif, mais ça ne dure pas longtemps! Hein. Donc euh, c'est une... Comment dire? Une configuration qui met l'accent, en tout cas, euh, sur ces réussites que vous pouvez avoir, mais aussi euh, le contraire, hein, puisqu'on a les deux toujours qui sont une possibilité, euh, donc euh, également euh, vos échecs, les, euh, ou les difficultés que vous pouvez rencontrer euh, si vous voulez trouver du travail, si vous voulez vous inscrire euh, dans, dans quelque chose de longue durée par exemple. Euh, euh, alors là, euh, bon, il risque d'y avoir euh, des difficultés, euh, des difficultés euh, parce que vous êtes de nature impatiente, et que la conjoncture vous dit que le temps est, est votre allié d'une certaine manière, que c'est en, en, en, en étant patient et surtout très persévérant euh, que euh, vous atteindrez euh, vos objectifs. Mais avant tout, il faut euh, donc euh, si vous avez atteint l'un de vos objectifs, vos objectifs, eh bien vous en fixez un nouveau. Dimanche sera une bonne journée, vous aurez une jolie lune en Lyon qui mettra vos plaisirs au premier plan. Alors je sais bien qu'en période Capricorne, le plaisir n'est pas euh, prioritaire, mais là dimanche, oubliez tout le reste, oubliez le boulot, oubliez les soucis que vous pouvez avoir et ne pensez qu'à vous amuser, qu'à jouer, euh, euh, qu'à vos loisirs euh, préférés. Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une conjoncture très particulière, bon en ce qui vous concerne elle est en bon aspect, mais on ne sait jamais, hein, euh, ça peut être et l'un et l'autre. Bon, toujours est-il que euh, c'est une nouvelle Lune qui se pose sur euh, Saturne et Pluton, donc euh, bon, euh, disons que le Soleil va éclairer ces deux planètes qui sont conjointes et qui sont quand même des planètes euh, euh, comment dire... Euh, un petit peu destructrices, auto -destructrice, euh, mais parfois, hein, euh, ça peut être utile de se débarrasser, euh, de faire le ménage, euh, de faire de la place, hein, et c'est peut-être ce que euh, vous allez pouvoir euh, faire à Mi en tout cas si vous êtes du 3e décan parce que la conjoncture est en aspect avec vous euh, depuis le 3e décan du, du Capricorne, Mais bon ça peut influencer un peu tout le signe, hein, ça euh, je veux dire, on ne sait pas, je ne peux pas savoir si vous n'avez pas des planètes dans le troisième e décan de votre signe. Hein. Donc, Alors a priori elle est donc en bon aspect avec vous, elle peut vous permettre aussi de construire quelque chose professionnellement et quelque chose que vous réussissez, hein, que vous êtes en train de réussir, et qui euh, comment dire, vous donne du pouvoir, même de l'influence sur le milieu dans lequel vous êtes, euh, euh, en particulier, bon, si vous faites quelque chose d'artistique, de, de littéraire, euh, d'un peu intellectuel. Euh, mais bon, faut pas oublier non plus que le taureau est un manuel et que, bon, euh, vous pouvez très bien euh, euh, je veux dire, être le meilleur euh, dans votre, euh, dans vos activités, euh, qu'elles soient manuelles ou intellectuelles hein, bien évidemment. Jeudi après-midi et vendredi seront de bonnes journées, vous serez de meilleure humeur, hein, même si c'est euh, effectivement euh, la pleine lune, hein, euh, mais euh, bon, cette Lune en Cancer, elle est positive hein, pour les Taureaux parce qu'elle vous rend euh, disons plus à l'écoute des autres, vous êtes de bons conseils aussi, euh, donc il y aura euh, une de vos relations qui sera très satisfaite de vos conseils. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, il y a du lourd! En effet, nous sommes toujours en période capricorne et le soleil arrive à la conjonction de deux planètes qui se trouvent en capricorne, c'est-à-dire Saturne et Pluton, alors que la lune va euh, s'opposer, puisqu'on a affaire à une pleine lune. Donc il pourrait y avoir une prise de conscience, hein, comme il y a toujours avec la pleine lune, c'est-à-dire que bah, vous prendrez peut-être conscience euh, que vous avez fait des bêtises avec l'argent, que vous avez trop dépensé, ou qu'au contraire vous l'avez mal placé, que vous avez été euh, influencé par rapport euh, à ces histoires d'argent il peut aussi s'agir d'une histoire de succession, d'héritage euh, qui vous prend la tête, hein, parce que vous les tracasseries euh, ça peut grandement vous prendre la tête puisque vous êtes un cérébral, hein, donc ça tout passe par la tête plus que par euh, les émotions. Cela dit, là euh, bon, comme la lune va être en cancer, il y aura peut-être de l'émotion aussi. Hein, Toujours est-il que euh, la conjoncture vous indique ce que vous devez faire, c'est-à-dire qu'il faut changer, en tout cas si vous êtes du 3e décan, qu'il faut changer votre manière euh, d'être avec l'argent, votre manière de le dépenser, votre manière de le placer, votre manière même de le considérer. Si pour vous euh, euh, l'argent est, est vraiment le centre de votre vie, que tout tourne autour, c'est évident que euh, il ne peut que vous manquer d'une manière ou d'une autre. Hein. Euh, en revanche, si vous arrivez à être un petit peu plus léger, euh, et c'est votre nature de gémeaux hein, avec l'argent, non pas en le dépensant, mais en lui accordant pas le poids qu'il a dans votre vie, peut-être que les choses seront un petit peu plus faciles à gérer mais nous en reparlerons dans le courant de l'année. Une bonne journée dimanche avec la lune en lion, elle aura dépassé donc la pleine lune et elle sera dans, dans un secteur très agréable puisqu'il représente euh, vos proches, hein, c'est à dire vos frères et sœurs, euh, des, des personnes, de, de, des cousins, euh, des voisins, euh, ou même vos enfants euh, adolescents. Donc vous serez bien entouré, vous aurez l'occasion de papoter, d'analyser de, euh, de <rire> un petit peu les, la situation politique si ça vous intéresse, et vous serez à votre affaire. CANCER et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, vous êtes servi! Hein, euh, vraiment il euh, y a une conjoncture extrêmement forte puisque c'est la pleine lune, et déjà au départ vous êtes sensible hein, à toutes les phases de la lune puisque c'est votre planète maîtresse. Donc cette pleine lune, euh, elle... Euh, bon la lune évidemment s'oppose au soleil, ce qui vous demande de prendre conscience de quelque chose. Hein et le Soleil se trouve, euh, lui, posé sur la conjonction Saturne-Pluton dans le troisième e décan du Capricorne, donc qui représente votre troisième e décan. Euh, que va-t-il se passer? Moi je pense que euh, vous allez euh, avoir un, un espèce de projecteur, euh, qu'une situation relationnelle va se trouver en pleine lumière, et que vous allez peut-être devoir euh, prendre une décision, une décision que vous avez traîné de prendre, hein, que vous, ça fait peut-être très longtemps que vous auriez dû la prendre, mais là, euh, bon, le, le, les astres mettent la lumière sur, euh, sur finalement ce qu'il y a de négatif hein, dans cette relation. Donc euh, bon, ne faites rien de manière impulsive hein, bien évidemment, mais je pense que depuis le temps, vous avez dû accumuler des réflexions euh, et que vous savez finalement ce que vous devez faire, mais bon, c'est toujours difficile, il y a certaines décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre, la preuve c'est que vous y êtes confronté en ce moment, mais je vous le dis tout de suite, ça ne concerne que euh, le 3e décan. Hein. Euh, je veux dire par exemple le 1er décan, il a les bons aspects euh, euh, de... de d'Uranus, hein, euh, et vous avez eu aussi les bons aspects de Jupiter-Uranus, donc pour vous il y a de très belles progressions alors que le troisième e décan est un petit peu figé hein, euh, face aux problèmes que lui, que lui pose euh, sa situation relationnelle. Lundi c'est une bonne journée, euh, la lune sera en taureau, la pleine lune sera euh, pour tout de suite donc vous allez pouvoir profiter parce que le, le mot clé du Taureau c'est profit. Et de quoi vous allez pouvoir profiter? Et eh bien de vos relations, de vos amis. Faites appel à vos relations si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'un conseil ou alors soyez vous-même de, euh, de bons conseils pour l'un de vos proches euh, qui aura besoin de vos lumières. Lyon et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine, euh, il y a une conjoncture un petit peu exceptionnelle, euh, dans la mesure où euh, c'est la pleine lune, hein, le 10, et que cette pleine lune est spéciale puisque euh, d'un côté le soleil va entrer en conjonction avec Saturne et Pluton dans le troisième e décor du Capricorne, et de l'autre la lune va être opposée. Hein, euh, depuis euh, le signe du cancer qui est assez proche du vôtre. Hein. C'est votre douzième secteur, un secteur euh, qui parle de sensibilité, de réceptivité. Il y a donc une situation hein, euh, dont vous allez prendre conscience ou dont vous étiez à moitié conscient, mais euh, bon... Euh, vous ne vouliez peut-être pas la voir euh, clairement, il y a une situation, que ce soit dans le domaine du travail, de la forme, de votre vie quotidienne et de son organisation, eh bien il y a une situation qu'il faut changer. Hein. Il y a des transformations, des mutations à apporter, soit dans votre manière de travailler, soit dans votre façon de vous comporter avec vos collègues ou avec vos employés, si vous êtes le chef, hein. Euh, pour que euh, vous ne perdiez pas finalement la confiance hein, euh, des personnes avec qui vous travaillez, ou même que vous ne perdiez pas votre job parce qu'on va se plaindre de vous. Hein. Ça n'est pas impossible avec une conjonction Saturne-Pluton, il y a parfois un côté un petit peu destructeur. Donc bon, la meilleure chose à faire vraiment c'est de prendre du recul et de, de réfléchir à quel comportement, euh, de quel comportement il est question. Hein? Parce que bon, je n'ai pas votre thème, donc je ne peux pas être plus précise que ça, mais il y a quelque chose à faire que vous pouvez faire pour que la situation évolue. Mardi et mercredi, deux agréables journées avec la lune en, en gémeaux, donc vous serez tout à fait euh, amical hein, dans vos comportements. Euh, Peut-être que vous aurez écouté cette vidéo et que vous essayerez euh, de, de vous comporter un petit peu différemment euh, avec euh, ceux qui vous entourent. Bon, toujours est-il que euh, non seulement vous serez amical, mais les autres auront aussi un comportement amical avec vous. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à demander. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, il euh, y a une conjoncture assez spéciale, mais en ce qui vous concerne, elle est bien placée. Hein. Ben, je vous l'ai dit, vous avez cette, cette année est plutôt chanceuse hein, pour vous, donc, euh, bon, elle vient juste de démarrer et on se retrouve avec cette pleine lune, hein, une pleine lune vraiment euh, très forte, hein, puisque d'un côté le Soleil se pose, hein, se rentre en conjonction avec Saturne et Pluton, lesquels sont en Capricorne, donc en bon aspect avec vous. Euh, ce qui est quand même euh, fort, parce que ça va éclairer ces deux planètes hein, qui sont quand même un petit peu dans la destruction, l'autodestruction, etc. Et tout ça s'oppose à la Lune bien entendu, puisqu'on est dans une pleine Lune. Donc euh, ça vous demande malgré tout, hein, comme pour tout le monde, une prise de conscience ou de voir d'accepter de voir que quelque chose n'est pas forcément aussi idéal, aussi euh, euh, bien que vous ne le pensiez. Peut-être que c ce quelque chose, c'est une personne hein, aussi, une personne pour qui vous avez des sentiments et dont euh, vous devez, tout d sur qui vous devez tout d'un coup ouvrir les yeux. C'est dans le domaine du possible étant donné Neptune ne va pas tarder à, à arriver euh, à, à vous faire une dissonance et donc là aussi il faudra ouvrir les yeux sur une relation euh, qui peut être un petit peu toxique, euh, qui peut euh, vous obliger à changer vous-même euh, vos comportements. Euh, donc là, hein, prise de conscience, euh, vision euh, la plus lucide possible, sur euh, le domaine euh, qui concerne, euh, qui est géré par le Capricorne, c'est-à-dire le domaine à la fois sentimental et aussi celui de l'image que vous avez de vous que peut-être euh, il faut changer hein, pour euh, justement pouvoir évoluer. Une bonne journée lundi avec la Lune en Taureau, euh, peut-être que vous ne travaillerez pas, peut-être que vous allez vous changer les idées, faire une petite escapade quelque part, ou alors bon euh, une lecture, euh, un film à la télé, vous aurez l'occasion de, euh, de vous changer les idées, de voyager dans votre tête. Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, c'est une conjoncture un petit peu euh, compliquée, hein, je vous l'avoue, elle est difficile, euh, très difficile à interpréter, surtout pour vous. Euh, D'un côté, alors il y a une pleine lune hein, et euh, on le sait, la pleine lune est euh, l'occasion en général d'une prise de conscience, mais il y a des prises de conscience qui sont faciles à faire et puis d'autres qui sont difficiles à faire parce que elles font, euh, elles vous obligent à accepter certaines choses hein, euh, ou à être lucide, plus lucide sur certaines choses. Donc le Soleil rejoint euh, Saturne et Pluton dans votre, dans le 3e décan du Capricorne, ce qui correspond à votre troisième e décan, et il va s'opposer, puisque c'est la pleine lune, à la lune en cancer. Ça aura lieu précisément le 10 disons que euh, peut-être que certaines choses vont se révéler à vous, euh, des choses que vous aviez oubliées, elles étaient là dans un coin de votre tête, vous saviez qu'elles existaient, mais elles n'étaient pas euh, au premier plan de votre conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Nous sommes dans un secteur de nuit, Hein, euh, le secteur 4 de votre thème, de votre zodiaque plutôt, euh, ce secteur est un secteur de nuit, donc les choses euh, sont mises dans une autre perspective hein, que si c'était dans un secteur de jour. Toujours est-il que vous allez très certainement voir quelque chose remonter à la surface, euh, ça peut être angoissant, ça peut euh, euh, disons euh, vous créez de l'anxiété, euh, vous pouvez vous inquiéter, vous dire mais comment est-ce que tout ça va évoluer, parce que ça peut toucher une relation, hein, une relation euh, ou, ou, ou l'histoire de votre enfance, l'histoire de vos relations avec vos parents. Vous voyez, il y a euh, énormément de choses qui sont en jeu et malheureusement je ne peux pas euh, être plus précise, euh, j'en suis désolée. Au milieu de tout ça, mardi et mercredi seront des journées un petit peu plus légères, on va dire, la lune sera en gémeaux, donc vous aurez l'esprit un petit peu plus léger, plus libre, euh, peut-être que vous aurez l'occasion de vous changer les idées euh, grâce à, à des amis ou parce que vous rendrez visite à quelqu'un ou euh, parce que vous aurez une démarche à faire, quoi qu'il en soit, et eh bien vous penserez moins à euh, ce qui euh, se présente avec euh, cette euh, pleine lune. <musique> scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, il euh, y a une grosse pleine lune. Enfin je dis grosse parce qu'elle est importante hein, et fort heureusement elle est en bon aspect avec vous. Alors ça c'est quand même un coup de bol hein, parce que euh, Bon, pour certains autres signes, elle n'est pas facile hein, pour tout vous dire. Euh, en ce qui vous concerne, donc il s'agit d'une pleine lune, une pleine lune vous savez, le soleil et la lune s'opposent, sauf que là le soleil va être conjoint à Saturne et à Pluton, votre planète. Hein, Pluton, euh, vous avez deux planètes, Mars et Pluton. Donc euh, cette conjoncture vous dit quelque chose quand même, elle est positive parce qu'elle va euh, accentuer le côté prise de conscience hein, et l'analyse que vous pouvez en faire qui sera, euh, bon à mon avis très juste et très précise. Euh, mais il y a quand même quelque chose que vous devez voir. Euh, quelque chose que vous vous cachez la plupart du temps, et que là vous serez bien obligé de voir, et qui est en, en lien avec euh, une relation euh, proche. Hein? Je ne dis pas une relation amoureuse forcément, hein? la relation avec un, un voisin, un cousin, euh, et surtout avec un frère ou une sœur Vous lui avez, vous avez peut-être toujours été euh, mal avec euh, cette personne, et là Peut-être que vous vous rendez compte que vous aviez tort, ou alors peut-être que vous avez au contraire admiré cette personne et que vous prenez conscience du fait euh, bah, qu'il ou elle n'a rien d'admirable et qu'au contraire euh, bon, euh, il y a peut-être euh, quelque chose de, de... que cette personne est peut-être très différente de ce que vous pensiez. Maintenant, bon, euh, Saturne et Pluton, euh, donc éclairés par le soleil, peuvent être très positives euh, pour euh, vos affaires, pour votre travail, euh, euh, et surtout pour, euh, si vous voulez, ajouter une corde à votre arc. Hein. Euh, disons que de toute façon c'est l'année, hein, vraiment, où vous pouvez euh, diversifier davantage vos activités. Jeudi après-midi et vendredi seront des bonnes journées, euh, la lune, euh, bon alors il y a effectivement la pleine lune hein, euh, vendredi, mais euh, jeudi par exemple la lune sera au début du cancer, elle sera en très bon aspect avec vous et avec euh, Uranus, donc bah, ça va vous donner un petit peu une sensation de renouveau que vous n'êtes pas que vous êtes ailleurs, que vous n'êtes pas du tout dans la même ambiance. Euh, euh, bon, tout cela étant sous réserve, hein, vraiment, euh, parce que la pleine lune est le lendemain, donc euh, je ne sais pas trop. En tout cas, euh, n'accordez pas trop de foi. Si jamais vous avez des pensées négatives, ne vous en hein, essayez de les éloigner. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, on a une pleine lune quand même assez spéciale, hein, il faut le dire. Euh, bon la pleine lune, vous le savez, c'est le soleil dans un signe qui s'oppose à la lune dans un autre signe, et là c'est spécial, je vais vous dire pourquoi, euh, parce que le soleil sera conjoint à Saturne et à Pluton qui se trouve en Capricorne, hein, et donc le soleil aussi évidemment les trois planètes vont être opposées à la Lune, planète de sensibilité, de réceptivité, hein, et en particulier pour vous. Donc vous serez un petit peu, euh, comment on dit, euh, susceptible, sensible, euh, très, un petit peu à fleur de peau, hein, et pourquoi Apparemment, hein, pour des histoires d'argent étant donné que euh, le Capricorne, pour vous, est un signe d'argent. C'est l'argent que vous gagnez, mais aussi l'argent que vous dépensez. Hein? Et parfois euh, le Sagittaire peut être quand même très très dépensier parce que il est joueur, hein? donc il se dit de toute façon bon je dépense, j'aurai plus, mais la chance fait que j'aurai de nouveau très rapidement. Et c'est vrai que ça se passe comme ça la plupart du temps, hein, vous avez cette chance. Mais là euh, la conjoncture, en tout cas pour ceux du 3e décan, vous dit qu'il faut changer ce comportement. Hein, c'est un comportement trop... Euh, un peu trop négligent, un peu trop léger, et euh, vous risquez d'avoir à le payer assez cher. Hein, euh, donc euh, je ne saurais que trop vous conseillez de prendre du recul, de réfléchir à ces comportements dont je vous parle, parce que peut-être je me trompe un petit peu, hein, j'ai pas votre thème, donc euh, euh, peut-être que je suis un petit peu à côté de la plaque, mais en tout cas, il euh, y a une espèce de... de euh, comment dire, d'avidité de, de, de votre part côté financier, euh, qu'il faudrait, euh, qu'il faudrait canaliser davantage. Et une bonne journée dimanche prochain avec euh, euh, la lune en lion, donc euh, c'est une lune qui est dans un secteur de voyage, donc vous allez très certainement, la pleine lune étant passée, euh, vous euh, partir ailleurs, Mais enfin bon partir ailleurs euh, c'est un bien grand mot, disons que vous allez pouvoir prendre de la distance, que vous allez euh, euh, avoir du recul et que vous pourrez réfléchir euh, très posément, très tranquillement euh, à la situation et probab probablement avec des gens euh, euh, avec qui vous pourrez échanger et qui auront une vision différente de la vôtre. Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine, alors vous êtes au centre de la conjoncture hein, parce qu'il y a une pleine lune dans votre signe et que cette pleine lune c'est du lourd. Euh, en effet le soleil dans votre troisième e décan rejoint euh, Saturne et Pluton donc il va éclairer cette conjoncture qui n'est pas toujours euh, euh, facile à vivre, hein, on va le dire. Euh, et euh, les trois planètes vont se trouver opposées à la Lune, puisqu'on est sur une pleine Lune. Donc il y a forcément un domaine où vous allez devoir euh, prendre conscience de quelque chose et une prise de conscience qui n'est pas facile, parce que vous avez probablement refusé pendant longtemps euh, de voir ce qui était très visible, peut-être pour les autres, mais que peut-être que vous étiez dans le déni, peut-être que vous vous le saviez mais que vous ne vouliez pas regarder ça de près. Hein. En tout cas là, euh, bah, vous êtes obligé. Hein. Et, et c'est pas euh, uniquement cette pleine lune, hein, parce qu'il va y avoir d'autres aspects sur cette conjonction. Saturne-Pluton qui va rester, euh, en, en tout cas encore quelques semaines, puis de toute façon elle reviendra à la fin de l'année. Hein. Donc euh, je pense qu'il y a un travail à faire sur vous-même, hein, pour toute une partie du décan, en ce qui concerne, euh, donc euh, je sais pas, peut-être euh, l'image que vous avez de vous-même ou l'attitude que vous avez avec les autres, hein, puisque la lune en cancer met l'accent sur les autres. Peut-être que vous devez développer davantage votre sensibilité euh, parce que souvent on a l'impression que vous êtes froid, euh, distant, que vous n'avez pas d'émotion, ce qui est faux! Hein. Bien sûr que vous en avez, vous êtes fait comme tout le monde, mais seulement vous les refoulez. Et là il est possible hein, que cette conjoncture vous demande de ne plus refouler vos émotions. Lundi sera une bonne journée euh, avec la lune en taureau, bah vous serez fier de vous en tout cas, il euh, euh, y aura des compliments, alors euh, bah, un petit peu flatteurs, et euh, bon, je l'ai dit, vous n'aimez pas trop ça, hein, vous n'êtes pas adepte de la flatterie, d'ailleurs c'est rare quand vous-même vous flattez les autres, ou alors c'est que vraiment vous êtes admiratif. Hein, euh, bon, c'est possible hein, que quelqu'un mérite votre admiration et que vous lui fassiez des compliments. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, euh, nous avons une conjoncture qui est très forte, hein, une pleine lune euh, chez votre voisin du Capricorne, euh, et euh, cette pleine lune oppose le soleil qui est conjoint à Saturne et à Pluton, à la Lune qui va se trouver en Cancer. Alors cette euh, pleine Lune occupe des secteurs qui sont... Euh, bon, euh, qui ne sont pas des secteurs euh, formidables. Hein. Euh, le secteur 12 et le secteur 6, on les attribue à la forme, à la santé, euh, euh, au travail hein, aussi. Alors il est possible que vous ayez un problème dans votre travail, hein, avec un, un subordonné ou avec un collègue ou avec un confrère, euh, euh, qu'il y ait euh, bisbille en, entre vous, hein. ça n'est pas impossible. Mais il y a dans cette conjoncture euh, une injonction au changement. Hein. Donc qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre comportement au travail, ou dans vos croyances, ou dans vos, euh, vos engagements sur le plan euh, politique ou humanitaire, il y a quelque chose à changer, de toute évidence. Hein? Euh, vous le sentez, vous le savez, mais il euh, y a une part, toute une partie de vous qui s'y refuse, qui euh, qui dit bah eh ben non, c'est pas la peine, ça marche bien comme ça, non, ça marche plus bien comme ça, hein. c'est exactement ce que vous dit euh, la conjoncture, il euh, y a une prise de conscience à avoir que quelque chose ne fonctionne plus comme avant et ça peut autant être dans votre travail que dans votre fonctionnement intime, c'est-à-dire peut-être que l'un de vos organes vous joue des tours, hein. On, dans ce cas vous allez consulter, vous n'attendez pas, surtout si vous êtes un homme, parce qu'on sait que les hommes ils n'aiment pas aller chez le médecin, mais il faut être raisonnable, nous sommes en Capricorne sous le règne de Saturne et Saturne c'est la raison. Deux bonnes journées mardi et mercredi avec la Lune en Gémeaux, vous aurez des raisons d'être content de vous, hein? Euh, bon, Peut-être qu'on vous fera des compliments ou peut-être que vous aurez réussi quelque chose. Euh, vous savez, un défi que vous vous êtes lancé à vous-même et que, bon, euh, vous avez euh, réussi. Hein? Il y a une notion de réussite avec cette lune de Gémeaux. Poisson et Ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine eh bien vous échappez, euh, vous échappez à tout ce qui pourrait être négatif hein, puisque la conjoncture qui est quand même très spéciale est en bon aspect avec vous. Alors il s'agit d'une pleine lune, une pleine lune spéciale puisque le soleil rencontre euh, Saturne et Pluton dans un secteur de projet et d'amitié en ce qui vous concerne, alors que la Lune se trouve à l'opposé en Cancer, hein, dans un secteur sentimental. Euh, que peut-il se passer pour vous? Parce qu'il y a une prise de conscience, hein, obligatoirement, c'est toujours le cas avec euh, la pleine Lune, mais là encore plus, puisqu'il y a Saturne et Pluton euh, qui sont dans l'affaire. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour vivre au mieux cette conjoncture? eh bien que euh, d'abord vous ayez des projets, c'est important d'avoir des objectifs, euh, peut-être que vous n'en avez pas ou pas assez, ou qu'ils ne sont pas assez ambitieux, parce que Saturne c'est quand même l'ambition, et Pluton c'est ce qui peut vous permettre de, de, de, de puiser dans vos ressources, hein, de faire ressortir de vous des, de la créativité, de l'énergie que vous n'employez pas jusqu'à présent. Hein? Donc n'hésitez pas à vous bousculer un petit peu ou à laisser vos amis vous bousculer parce qu'ils auront vu votre potentiel et ils vous diront eh ben, euh, que vous n'utilisez pas assez telle ou telle chose. Hein? Il y a avec cette conjoncture à découvrir en vous des ressources cachées et euh, de manière à, à pouvoir euh, progresser que ce soit euh, dans votre travail, dans votre vie personnelle ou dans votre, même dans votre vie relationnelle. Hein. Peut-être qu'il faut que vous vous construisiez un nouveau euh, réseau euh, relationnel ou euh, un réseau tout court que vous, parce que vous n'en aviez pas euh, jusque-là. Hein. Il y a des efforts à faire en tout cas jeudi après-midi et, et vendredi euh, seront des bonnes journées, d'abord vendredi ce sera la pleine lune forcément, et puis jeudi la lune sera euh, déjà en cancer en bon aspect avec uranus, donc tout ça c'est bon pour vous, c'est un signe de progression, c'est un signe que eh bien euh, vous vous intéressez davantage à, à certaines choses, peut-être même à des choses artistique, créative, hein, euh, vous avez en vous beaucoup de créativité, mais parfois vous ne l'utilisez pas vraiment, hein, donc euh, voilà l'occasion de le faire. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine, likez cette vidéo ou abonnez-vous, ça fera du bien à notre chaîne. Euh, entre temps, donc, si vous voulez plus de détails, euh, vous appelez le 3210, sinon, eh bien, vous allez sur le site euh, Astro RTL ou sur celui du Figaro TV Magazine. Je vous souhaite une très bonne semaine!